Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Z-Story. Je pense que vous l'avez remarqué, un hein, petit changement de décor. Mais je suis pas quelqu'un de très compliqué. Moi, tu me mets une caméra et de la lumière et je tourne sans problème. Bon, après, je me rends compte aussi que ça, c'est le genre de phrase qu'un acteur porno aurait pu dire... Donc je vais éviter d'aller sur ce terrain là. Bref, aujourd'hui je reviens avec mon lot d'histoires loufoques et on retourne dans l'eSport pour parler d'une LAN mais pas seulement une simple LAN qui a été un échec mais l'un des pires scams de l'histoire de l'eSport Z-Story épisode 8, c'est parti Donc le c'est tout un monde qui progresse au fur et à mesure des années, hein, mais avec une grosse croissance qui est assez exponentielle, je pense que vous le connaissez tous un petit peu sur cette chaîne, et on estime en 2019, donc tu sais que j'aime bien donner un petit peu des chiffres etc, à 400 millions de personnes, le nombre de gens qui suivent des tournois, donc des LAN et de l'e-sport de manière générale, de manière régulière ou en tant que vrai fan hardcore. Donc il y a 200 millions de personnes à peu près qui regardent de temps en temps et 200 millions de personnes qui suivent de manière vraiment vénère un peu à la manière d'un fan de foot. Et parmi ces 400 millions de personnes, on peut noter environ 60% d'Asiatiques. Autre stat un petit peu sympathique, on dénombre en 2019 1 milliard et demi de personnes qui savent ce qu'est l'e-sport. Donc ils suivent pas forcément euh, ce que c'est, ça les intéresse pas nécessairement, mais ils sont au courant de ce que c'est et ce chiffre a à peu près doublé depuis 2015. Donc c'est pour vous dire le taux de propagande qui a été fait pour les différents e-sports, à la télé, machin, etc. Le truc s'est totalement démocratisé. Maintenant tu peux aller voir des meufs, leur dire « Moi je suis de l'e-sport, c'est après une TSM Fnatic, normalement tu te tapes pas trop la route. Quoique je vais peut-être un peu vite en besogne. » Et donc cette croissance en termes de nombre de personnes qui suivent la, di enfin, la discipline de manière générale, les différentes disciplines sur les différents jeux, a engendré tu te doutes bien, un accroissement des revenus qui sont pas à à peu près 1 milliard de dollars en 2019. Je vous mets un petit graphe sympathique ici qui vous montre la répartition et l'origine de ces revenus. Donc ça va du sponsoring, au droit de diffusion des différents events, euh, les marques qui investissent dedans, les euh, tickets pour les différents events, le merch, etc. Ça vous met les idées un petit peu plus au clair et je trouve que c'est sympa d'avoir un tel camembert. Et de toute façon, même sans nécessairement vous dire de chiffres, je pense qu'on l'a vu au fur et à mesure des années au niveau de la qualité de production que l'e-sport, ça a explosé, hein. À l'époque, ça se faisait dans des petits euh, hangars, des trucs comme ça. Maintenant, ça loue des stades entiers, il euh, y a des moyens de production qui sont dingues, ça passe à la télé, il y a l'utilisation de technologies qui est assez intéressante, comme par exemple de la 3D dans certains événements League of Legends ou Dota. Bref, tout est parti à la hausse, qui peut aussi entraîner une certaine bulle spéculative, hein, et on le voit assez bien quand certaines personnes se sont dit que ce serait une bonne idée de mettre 20 millions de dollars pour un spot en code world league mais ça c'est un autre sujet et des personnes bien plus payées que moi se sont dit que ce serait une bonne idée donc je ne critiquerai pas bref maintenant que je vous ai présenté ça vous, vous doutez bien que l'e-sport donc encore une fois comme je dis ça n'a pas toujours été ça, ça n'a pas toujours été des stades et de la 3D, ça a aussi été des momolans, des tournois dans des salles de fête, des hangars, des gymnases, moi j'en ai fait partout, hein. j'ai plus de 30 lans à mon actif ça allait euh, de LAN à Amsterdam dans des gymnases à des lans dans des mosquées turques près de Strasbourg mais c'est une anecdote un peu plus sombre que je me permets de garder pour moi-même et pour atteindre donc du coup un tel niveau il a bien fallu passer par quelques fiascos et aujourd'hui on se rend en Slovénie pour parler de Gaming Paradise la Gaming Paradise c'est le nom de la LAN qui a été organisée par The Gaming Resort une entreprise créée par Sasa Bulic vous m'excuserez de ma prononciation, un développeur de logiciels slovène qui est également fan de jeux vidéo et qui a voulu comme ça en organisant des tournois dans son propre pays d'origine, donc en Slovénie, mettre un petit peu en lumière cette pratique là-bas qui est une région qui est quand même assez isolée et qui n'est pas connue pour être hyper férue e sport à la base. La volonté était de faire deux tournois un sur CSGO, donc Counter-Strike Global Offensive et un sur Dota 2 Voilà, je ne vous présente pas les jeux, c'est des jeux qui sont de réelles institutions. Chaque tournoi était doté de 50 000$ de cash price ça a eu lieu en 2015 ce qui à l'époque était un cash price qui était quand même correct en tout cas suffisant pour attirer de belles équipes et il a contracté du coup à cette occasion une société qui s'appelle Gaming.RS pour pouvoir s'occuper de toute la production de l'événement, son organisation ainsi que le fait de s'occuper des joueurs, les recevoir, set up le main stage, etc. etc. Donc The Gaming Resort, c'était le vrai organisateur, ceux qui mettaient les sous et qui s'occupaient de toute la partie financière, de financer la chose. Et Gaming.rs, c'était les producteurs de l'événement, ceux qui étaient payés pour faire en sorte qu'il ait eu lieu. Il y a donc mis sur pied ce projet pour faire cette LAD à Porto Rose, C'est une petite ville dans une station balnéaire en Slovénie et qui devait être un mix de... Tournois, LAN, festival, avec de la musique, des de villas, des piscines, bref, c'est un petit peu flou, mais il, il voulait réellement mixer un petit peu tous ces éléments pour donner une sorte d'expérience un petit peu unique et qui change de ce qu'on voit habituellement dans les différents tournois à l'international. Et déjà quand je te dis ça, je suppose que tu sens que ça pue un peu la merde. Et vu que le sujet est assez charnu, dans un premier temps je vais vous parler du tournoi et des différents problèmes qui ont été liés à celui-ci. Ensuite, je vais vous mettre une deuxième partie un petit peu plus financière, ainsi que les conséquences de cet échec, parce que vous allez voir, il y en a eu pas mal. Donc, avant le tournoi, ils ont d'abord fait une phase qualificative qui se situait dans une villa en Slovénie, trois mois avant. Le but était réellement de faire une petite compétition pour pouvoir déterminer quelles seraient les meilleures équipes qui ne seraient pas invitées, mais qui se qualifieraient du coup pour... La vraie qui, elle, était en septembre. En théorie, les équipes auraient dû être logées dans des jolis appartements et une fois arrivées à Venise, elles devaient être défrayées en bus direction la Slovénie. C'était l'aéroport le plus près et tout était carré. En réalité, les bus sont arrivés tellement en retard que les joueurs n'ont été sur place à la villa que sur les coups de 3h du matin. Ils ont eu la superbe idée au niveau de la production d'installer les setups des joueurs, etc. dehors pour pouvoir avoir un joli cadre d'entraîneur, Sauf que le problème, car vous ne connais pas la météo slovène, je ne suis pas météorologue, mais le problème quand tu mets toutes tes installations électriques dehors, c'est qu'il y a un risque, notamment bah, bah, du temps. Et Il se trouve qu'au premier jour du tournoi, il a tellement plu qu'il y a seulement un match sur les quatre qui a pu être joué. Ça commence déjà à sentir la merde Et le lendemain, quand il a fait beau avec le soleil, etc., les joueurs avaient le reflet du soleil dans les yeux et sur leurs écrans, ce qui fait que certains avaient dû mettre une sorte de capuche pour pouvoir compète, faire, enfin, faire la compète dans de bonnes conditions. Que des bonnes idées, quoi mais bon, il y avait une piscine, ça faisait des bombes dedans, donc, alhamdoulilah, ça va. Le tout en dormant dans des bungalows dégueulasses, à même le sol, à en faire pâlir Zazel. Ben. T'ajoutes à ça le fait que la villa n'avait pas la capacité électrique suffisante pour accueillir une installation de plusieurs dizaines de PC, ainsi qu'une régie, etc., etc., et ça donne une entrée en matière dans le monde des tournois. Bien à chier Même si malgré ces quelques problèmes, les califs sont quand même allés à leur terme. Bon, déjà on commence avec ce petit échec, hein. on n'est même pas au vrai tournoi qui a déjà eu toutes ces petites histoires, et on pourrait se dire que du coup, cette entrée en matière qui s'est un petit peu mal passée leur aura donné une expérience. Ça leur aura permis de voir les différents problèmes que tu peux rencontrer dans l'organisation d'une LAN, les imprévus, tout ce que ça nécessite pour qu'ils puissent bien se passer... Mal beat. Le vrai tournoi devait avoir lieu du 6 au 13 septembre dans un hôtel au cœur d'une station balnéaire paradisiaque dans la ville que je vous ai citée un peu plus tôt. Je me permets d'ailleurs de dire que je me doutais pas que la Slovénie avait des endroits aussi lourds. Hein, en plus, ça a l'air pas cher. Donc s'il y en a qui veulent un petit plan vacances, n'hésitez pas à aller checker. C'est plutôt sexy. Et alors que les joueurs arrivèrent petit à petit, les problèmes commencèrent également à pointer le bout de leur nez. L'organisation avait mandaté deux transporteurs pour faire le trajet de Slovénie jusqu'en Belgique pour pouvoir aller chercher des PC ainsi que des écrans qu'ils avaient loués auprès d'un cybercafé Situé en Belgique, ne me demandez pas pourquoi ils sont allés aussi loin pour aller chercher ça, mais c'est ce qui a été fait, et ils ont eu très rapidement un problème, parce que l'un des deux transporteurs qu'ils avaient mandaté avec un camion a tout simplement disparu. Le mec a tout simplement disparu, s'est barré, mais même pas avec le matos, il a juste plus donné de nouvelles. Ce qui fait qu'il n'y a eu qu'un seul des deux qui est arrivé en Belgique, et ils ont dû faire le choix crucial entre soit prendre les écrans, soit prendre les ordinateurs, car dans le camion, il n'y avait pas la place pour les deux. Et croyez-le ou non, ils ont décidé de prendre tous les écrans car ils sont partis du postulat que il était plus facile en Slovénie de trouver des ordinateurs de secours pour que la LAN ait lieu plutôt que des écrans 144 Hz. Euh, Et c'est vrai Car en final, ils ont trouvé des ordinateurs de bureau. Pas faits pour le gaming sans carte graphique. Ils ont donc dû se débrouiller en catastrophe pour sortir des cartes graphiques de nulle part. Ils sont même allés voir des mineurs de Bitcoin slovènes pour que ces derniers leur filent les cartes graphiques en question. Et ils se sont débrouillés en catastrophe, encore une fois, pour monter les PC et faire en sorte que le tournoi, bah, tout simplement, puisse avoir lieu, hein. En gros, c'est comme un tournoi de foot. S'il n'y a pas de ballon, gros, on peut faire du airball, si tu veux. Ce ne sera pas super intéressant. Et bah, c'est pareil, pour un tournoi, s'il n'y a pas de PC, bah, le tournoi peut juste pas avoir lieu. Daily Blunt. Toutes ces péripéties là que je viens de vous dire Ont eu lieu le jour du lancement Du tournoi, le tout premier Ça a entraîné un retard de 12 heures Et le tournoi d'OTA qui devait commencer le lendemain A été tout simplement annulé Parce que les joueurs des différentes équipes D'OTA n'étaient même pas encore arrivés etc. Donc ils se sont dit vas-y tu sais quoi On va bazarder ce tournoi, on va essayer de faire en sorte Qu'il y ait le tournoi CSGO qui se passe bien On va pas se mettre sur les deux tableaux alors que ça commence déjà mal Le premier match entre l'équipe King Wing et Ifragnet a donc pu avoir lieu tard le premier jour mais il a eu lieu et en fait à cause de tout le temps que l'équipe de production a mis dans la journée à essayer de se démerder des PC, à ensuite trouver des cartes graphiques les monter etc. a fait qu'ils n'ont pas pu se focaliser sur la technique ainsi que la production donc le stream du premier match était horrible il était juste horrible, ça l'aguait, c'était pas fluide. Donc vraiment, c'est autant de dire que la première journée, c'était un total cauchemar. Mais bon, si c'est encore que le stream qui bug un peu, tu te dis que c'est à peu près réglable. Car même si ce que je viens de vous dire ressemble à un enfer, c'est pas le plus croustillant dans l'histoire. Après un deuxième jour à peu près acceptable, voilà, la plupart des matchs ont pu avoir lieu, il y a eu quand même du retard et des trucs un petit peu bizarres, une nouvelle est venue absolument tu et le tournoi. L'hôtel où a lieu le tournoi a confisqué les passeports des différents membres du staff de Gaming.rs, le producteur du tournoi, ainsi que des différents joueurs car The Gaming Resort, l'organisateur celui qui était censé tout financer, n'avait pas payé les 5000 euros dus pour la réservation des chambres d'hôtel des joueurs ainsi que de la salle où se passait l'événement. De même pour la bouffe et toutes les commodités qui y sont liées. Résultat, ils ont donc appelé la police et ils ont enfermé les joueurs ainsi que le staff dans les différentes pièces, enfin dans la salle où avait lieu l'événement ainsi que l'hôtel pour les empêcher d'aller ailleurs et la prise de passeport était faite pour qu'ils ne quittent tout simplement pas le pays et qu'ils soient un petit peu tenus par les couilles. En plus de ça, il y avait de grosses équipes à ce tournoi, hein. je peux vous les citer, il y avait Navi, Virtus Pro, Mousey Sport et même à l'époque en 2015, euh, l'équipe française de chez Titan. Titan qui a en plus eu quelques membres qui ont dû se rendre à l'hôpital pour des fièvres qui apparemment ont été causées à cause d'une intoxication alimentaire. Si tu te fais un petit peu le schéma, les joueurs ont bouffé de la bouffe qui n'ont pas payé et en plus, celle-ci leur a filé une chasse carabinée. C'est vraiment pas de chance jusqu'au bout. En tout cas, c'est les informations que j'ai trouvées, j'espère que eux-mêmes pourraient les corroborer. Et si je vous cite toutes ces grosses équipes, c'est parce que dans toute cette catastrophe, la plupart des grosses équipes devaient se rendre derrière dans un autre tournoi situé à Dubaï, donc c'était un ou deux jours après le tournoi en Slovénie, pour pouvoir faire de la compétition dans un tournoi organisé par ESL, qui lui était à 250 000 dollars. Et donc cette péripétie avec le passeport qui a été confisqué, les flics qui viennent, les chambres pas payées, ça mettait potentiellement en péril, non pas seulement le week-end de la LAN, mais également leur tournoi après. Et donc cette LAN qui devait s'annoncer dans un événement paradisiaque avec des DJ live set, des tournois, des piscines virait totalement au fiasco. Et Sasabulich, le créateur de The Gaming Resort, l'organisateur du tournoi, était là. Il était là, il déambulait comme ça, il voyait les choses se passer, mais surtout, il rigolait. <rire> il rigolait. En gros, Peter Markovitch, le créateur de ceux qui devait produire le tournoi, a expliqué que Sasa Bulic était quelqu'un de sympathique, pas foncièrement mauvais, tout ça, mais possédait un tic nerveux qui le faisait rigoler quand il était tout sous pression. En gros, quand il était trop sous pression, le type était juste mort de rire. Bon, moi, je vous cache pas, hein, je suis quelqu'un qui a été payé pour qu'un tournoi se passe bien, et au final, celui qui m'a payé, ou en tout cas qui doit me payer pour le faire, a mis un énorme scam comme ça, c'est la merde, le truc tourne total en fiasco et il est à côté de moi en train de rigoler. Je vous cache pas qu'il aurait pris son bourg -pif. Oh, il aurait pris son bourre pif. Moi, ouais, je suis pas quelqu'un de vénère, mais j'aurais pas pu me retenir. Bref, finalement, après des négociations avec l'hôtel ainsi que la police, Gaming.rs, les producteurs, ont assumé le prix de l'hôtel, etc., et ont donc payer pour faire en sorte que la situation se décante un petit peu, que les passeports soient libérés, et pour détendre un petit peu l'atmosphère. Mais pas seulement, parce que en plus de payer pour l'hôtel, Peter Markovitch et son entreprise ont également payé les billets d'avion de toutes les personnes qui devaient, enfin en tout cas d'une bonne partie des personnes qui devaient se rendre à Dubaï après la LAN, et après ils ont négocié également avec les autorités pour que la situation revienne à la normale. Sachant qu'eux étaient simplement producteurs payés pour organiser le tournoi, et ils ont assumé une grosse partie de la merde de celui-ci, ce que The Gaming Risk et Sasabulich n'ont pas su le faire. En termes de gentillesse et de classe, sur un niveau de 1 à Gandhi, tu te retrouves sur à peu près Nelson Mandela. Ces personnes-là sont pures dans leur cœur. Les joueurs, quant à eux, ont signé des contrats avec The Gaming Resort, des contrats qui stipulaient que le cash price ne serait finalement distribué que plus de 3 mois après le tournoi. On va pas se mentir, hein, tu signes ce genre de contrat, ça veut plus ou moins dire que ton cash price, tu n'enverras jamais la couleur. Et ils se sont ensuite concertés, enfin ils se sont ensuite concertés, désolé j'ai bafouillé entre eux, pour faire en sorte que le tournoi aille à son terme, qu'il y ait un réel gagnant et que le stream puisse avoir lieu, tout ça, tout ça. Qui n'ait pas fait le déplacement pour rien. Et au final, c'est un tournoi qui a été remporté par la Team King Wing au dernier jour, au, sur les coups de 4h du matin. À 4h du matin, c'est... Vraiment, ça me fume de vous dire ça. Maintenant que je vous ai raconté le tournoi, cet enfer a eu plusieurs conséquences. Une des premières, et je vous le dis direct, ça, hein, Bullich, est un bon enfoiré. C'est un bon enfoiré, hein. Pour ces tournois-là, d'après ses dires, il a mobilisé pas moins de 200 000 euros des sous qui viendraient, a priori, des différents investisseurs, des sponsors, ainsi que des fonds propres qu'il aurait mis lui-même. 200 000 euros qui se seraient découpés euh, de cette manière avec, notamment, en dépenses un petit peu notables 30 000 balles pour pouvoir payer les billets d'avion des joueurs qui puissent venir jusqu'au tournoi, 35 000 balles pour la location de la villa euh, du tournoi qualificatif de juin, ainsi que 70 000 balles pour la production, le reste allant dans divers coups, la salle, les PC et le marketing. Le marketing c'est une blague. Des barres Sasa est tellement un génie du marketing que lors de cette interview là quand on lui a demandé le détail des coûts qu'il a eu pour le tournoi des qualifications donc à savoir les 35 000 dollars dans quoi ils sont partis, il a répondu dans plein de choses mais on avait 50 sortes de bières différentes. 50 sortes de bières différentes. Palmarès, ton tournoi pue la merde, il est parti en lambeau et à l'époque, on s'en rappelle, ils sont arrivés en retard, ils ont dormi dans des bagalots par terre, etc. Mais il y avait plein de bières, donc c'est ok, t'inquiète, moi je mixe festival et tournoi, je suis un peu du marketing. C'est un petit peu dans la pure lignée de son envie de mélanger donc encore une fois, tout ce qui est tournoi, festival et fête, mais en soi sa gestion du budget a été absolument catastrophique, de même pour son business plan, et c'est ce qui est directement à l'origine de l'échec du tournoi. Gaming.rs, la société de Peter Markovitch, a été mis au bord du gouffre. Ils ont dépensé plus de 15 000 euros pour pouvoir clean un petit peu toute la merde qui a été faite par The Gaming Resort. Alors qu'encore une fois, à la base, eux, ils étaient simplement payés pour produire le tournoi. Et personnellement, je doute qu'ils avaient réellement eu 70 000 euros de budget pour pouvoir faire tout ça. Quand on regarde un petit peu le rendu des différentes photos de l'événement, ainsi que du stream... Je pense que n'importe qui, même ta petite sœur avec 70 000 balles, elle te fait un truc plus clean. Et là où j'ai parlé de conséquences des actes et de LAN qui a été un échec, c'est que les 15 000 euros assumés par Gaming RS et Peter Markovitch l'ont mis dans une telle sauce qu'il a dû vendre sa voiture pour que sa boîte, dont l'image a été absolument bousillée par un tournoi qui a été un échec total, il a dû vendre sa voiture pour faire en sorte que sa société ne parte pas en faillite. Et d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, bah, sa société n'est malheureusement plus active. Donc il ne verra sûrement pas cette vidéo, mais on peut retenir que Peter Markovic est un vrai frère. D'ailleurs, dans une interview, Peter dit lui-même qu'il aurait pu, certes, porter plainte contre Sassabulic pour peut-être essayer de choper des réparations et euh, des dommages et intérêts, etc. Mais il a mis en avant deux problèmes. Le premier, c'est que lui est serbe n'est pas dans l'union européenne en tout cas ne l'était pas au moment où il a fait euh, l'interview et sasa bulic était slovène, donc du coup au niveau des démarches de justice et des enquêtes ça aurait pris un temps monstre et ça aurait coûté Énormément de pognon, je me permets de dire pognon, pour déboucher à quelque chose. Et ensuite, une deuxième chose, c'est que Sasa Bullich, il lui aurait suffi euh, de se déclarer en faillite pour que Peter n'ait plus que ses yeux pour chialer. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a fait, parce que vous vous doutez bien, Sasa s'est déclaré en faillite totale, sa société a été fermée. Et tous ceux à qui il devait de l'argent ont dû du coup assumer les pertes et il n'a jamais distribué un seul euro de cash price. D'ailleurs, j'ai évoqué le business plan, je vous ai donné le budget. Pour que son budget et que l'événement euh, soit à peu près à l'équilibre, il aurait fallu que l'événement qui était payant, 25 euros par jour pendant une semaine et plus de 500 visiteurs chaque jour en comptant également les différentes dépenses qu'ils auraient mis dans la bouffe ou alors le merchandising sur place pour que le budget soit juste à l'équilibre ou que l'événement soit rentable. Au final ils ont eu une centaine de personnes chaque jour sur la semaine et euh, vous, vous doutez bien, la plupart de ces 100 personnes ont demandé remboursement. Donc en plus de ça, croire que tu vas réussir à avoir plus de 500 bonhommes qui vont venir tous les jours en payant 25 balles chaque jour dans ton tournoi où la partie DJ a été annulée où le tournoi d'OTA2 a été annulé, c'est encore une preuve que ça était réellement euh, bah une merde. Enfin, businessment parlant, il n'était pas très doué. Cet échec est absolument retentissant et il explique en partie pourquoi maintenant, en 2020 et depuis quelques années, une partie des éditeurs préfèrent gérer eux-mêmes la scène e-sport de leurs différents jeux pour éviter les scams, les gars un peu véreux qui viennent avec des promesses et qui endommagent au final l'image du jeu, de l'e-sport, etc. C'est etc. un petit peu chiant parce qu'il y a pas mal de scènes qui ont... Vivre, enfin qui ont vécu et qui vivent grâce aux petits tournois indépendants, faits par des gens de manière bénévole. Je pense, par exemple, en France, on pourrait citer des Lions e-sport ou autres qui se sont montés de toutes pièces et qui, au final, derrière, et c'est sympa, ont réussi à avoir l'appui des différents éditeurs. Mais il y a des éditeurs qui sont moins sympas et qui empêchent euh, tout un chacun de pouvoir organiser un tournoi sans remplir un nombre de conditions qui est tellement euh, contraignant qu'au final, bah, leur scène est un petit peu pétée en dehors des tournois que l'éditeur organise lui-même. Mais en fait, ce qui est intéressant avec ce, ce tournoi, c'est que ça, ça a vraiment créé un avant et un après euh, sur la scène CSGO. Euh, et même, bon, je pense, même la scène Dota. Parce que c'est vrai que le temps à Dota aussi, il avait attiré à la base, en tout cas, de, de très bonnes équipes, même les meilleures équipes de Dota. Donc on a Navi, euh, le CEO de Navi. Donc à l'époque, c'était Zero Gravity. Derrière, un ou deux mois après, en octobre 2015, euh, c'est lui qui est à l'origine en fait, d'un euh, espèce de syndicat d'équipe, d'un premier syndicat d'équipe. Euh, donc où il y avait les plus grandes structures du monde, on, a, je sais pas, on avait Navi évidemment, on avait Envious, les Fnatic, etc. Euh, qui avait en fait écrit, euh, donc sous la plume de Zero Gravity, euh, une lettre de recommandation aux, aux organisateurs de tournois avec, euh, ben, afin de garantir un certain standard de qualité pour accueillir les équipes pour les prochains tournois. Ça a clairement joué, je pense, dans la création de, de cette espèce de syndicat. Et donc, ça a créé un, voilà, ça a créé un, un espèce de précédent euh, pour qu'on ne, qu ne revive plus jamais un tel fiasco, on va dire. D'ailleurs, ce qui m'a fait le plus rire, c'est que sur le profil LinkedIn de Sasa Bulic, il travaille encore chez The Gaming Resort alors que la société a fait faillite. Et certains vont me dire « Mais non, Zach, ça n'a simplement pas été update. » Je pense pas, parce que quand on va sur le profil LinkedIn de The Gaming Resort, ils ont posté il y a 4 mois un cœur peut-être pour rappeler qu'ils ont baisé tout le monde, hein, mais j'ai pas compris l'intérêt du post. Et d'ailleurs, la page Facebook de The Gaming Resort est toujours active à l'heure actuelle, mais ne se contente que de poster de pauvres même pas drôles pour une quinzaine de likes. Toute cette histoire et ce scam pour au final avoir le même comportement sur Facebook que ta grosse daronne la complotiste, quel échec. Donc voilà c'est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la like ou alors à regarder les différents autres épisodes de The Story où il y a d'autres histoires qui je suis sûr pourront vous intéresser si c'est pas déjà fait. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et je vous spoil le sujet, cette fois on va parler de la création de Nike. En attendant merci à vous de m'avoir suivi, je vous remercie et je vous fais de gros bisous, ciao ciao